Bonjour, donc je me présente à ma radio, je suis responsable commercial sur le secteur public. Euh, Nutanix est un éditeur de logiciels permettant de moderniser vos data centers en créant votre propre cloud, en mettant en place des plateformes de services pour l'ensemble de vos utilisateurs. Et le point important pour l'enseignement super recherche, ça a été évoqué pendant les sessions, c'est comment aussi réduire l'empreinte carbone dans vos data centers. Et là, on a une vraie réponse technologique pour, pour cela. Et moi, ça fait 10 ans que je, je participe aux, aux Assises Luxir. Et euh, chaque année, c'est vraiment une vraie réussite, euh, ces, ces assises, où on y apprend beaucoup de choses et on vraiment on remercie euh, toute cette organisation. Tout a été parfait, pas de quack. Et euh, c'est un, un vrai plaisir, on voit vraiment qu'il y a du professionnel dans l'organisation dans, dans euh, de ces assises. Bravo à vous. Euh, donc, bonjour, je m'appelle Quentin Bonaudet, euh j'évolue au sein de l'équipe secteur public chez Nutanix depuis euh, maintenant trois ans. Je m'occupe du Grand Ouest chez Nutanix, de Brest à Biarritz en passant partout, ville où je suis basé, et j'ai la chance d'adresser le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et Nous sommes ravis de participer aux Assises du CIR, cette deuxième édition pour nous en peu de temps. C'est le moment pour pouvoir avoir des discussions plus informelles avec nos clients, échanger avec eux autour de leur thématique de modernisation d'infrastructures et de tous les challenges qui et qui, qui s'annexe autour de, de, de ces plans de modernisation. Les sessions sont de, de très bonne qualité, on y apprend beaucoup de choses. Euh, c'est aussi le moment de, de découvrir des stratégies euh, nationales euh, qui sont redéclinées du coup sur les territoires. Et, euh, et c'est le moment pour, euh, pour en savoir plus sur ce secteur. Bonjour, je m'appelle Cédric Bélec, je suis avant-vente sur le secteur public. C'est la première fois que j'assiste à ces assises et j'en suis extrêmement ravi. Je voudrais féliciter l'équipe organisatrice qui a vraiment mis en place une logistique parfaite du début à la fin. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants. J'ai appris énormément de choses et j'espère pouvoir revenir très rapidement aux prochaines assises.